Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je t'aide à te réveiller avec l'ASMR. La Premier déclencheur. Ça réveille. Deuxième déclencheur. Plutôt efficace, non? <rire> Et si on faisait un peu de tapping? Travail! Travail! Facture! Est-ce que tu twerk? Twerk! Ça réveille, n'est-ce pas? J'en profite de cette vidéo pour répondre à un abonné qui me demande comment montrer à une fille qu'il l'aime, tout en étant timide. Eh bien, dis-lui des mots doux Chuchote-lui que tu l'aimes dans l'oreille. Si toi aussi, tu as des questions à me poser en commentaire, n'hésite pas et j'y répondrai. N'hésite pas non plus à aller sur mon Discord, me proposer tes idées de vidéos et participer à la communauté. Et merci à Alex pour avoir monté mon Discord. Merci. À la semaine prochaine.